J'ai compris qu'une dynamique, on peut la changer. Ça peut euh, s'inverser en quelques minutes, quelques, euh, peut-être quelques secondes pour certains. Mais le plus important, c'est de ne pas rester dans une dynamique négative. Donc, dites-moi vraiment euh, dans, dans, de, de quelle ville vous êtes et surtout comment vous passez. Comment se passe pour vous ce confinement Est-ce que c'est plutôt des journées comme ça C'est plutôt des journées comme ça C'est plutôt des journées comme ça et en attendant que notre, voilà, que notre expert arrive, je vais vous le présenter. Alors, notre expert, alors, il s'appelle Adnan Addiwi. Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat social. Il a dédié sa vie pour l'entrepreneuriat social avec. Il a énormément travaillé dans la région du Ménard. Il a aussi travaillé beaucoup au Maroc. Il est euh, alors il est connu pour être de, beaucoup dans l'innovation et la créativité auprès des entrepreneurs. Entrepreneur. Il a cofondé le Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. social et aussi il a aussi fait beaucoup de choses euh, membre actif au niveau de la banque mondiale du fmi euh, de la chambre internationale euh, donc aujourd'hui je suis vraiment hyper heureuse de, de, de recevoir notre invité euh, sur les stories je vous avais demandé de nous envoyer vos questions on a reçu énormément de questions donc euh, j'espère pouvoir euh, avoir le temps euh, de répondre à toutes vos questions avec notre invité alors, euh, ça c'est bien, c'est Ezi qui m'a dit « Pourquoi tu es trop maquillée alors que tu es confinée Parce que je célèbre la vie. » Euh, être confiné ça ne veut pas dire que la vie s'arrête être confiné ça veut dire que tu continues à avoir tes mêmes routines pour pouvoir des, avoir des journées exceptionnelles avoir euh, de la productivité imagine je me réveille tous les matins pas maquillée, j'ai une sale gueule déjà je me revois dans le miroir ça ne me, me donne même pas envie de passer une, une bonne journée avec moi-même avec les gens qui, qui habitent avec moi, c'est aussi une manière d'honorer la vie d'honorer les gens avec lesquels j'habite et c'est aussi de mettre un peu de lumière dans un monde en ce moment où il n'y a pas trop de lumière parce que c'est trop triste, trop de peur, etc. Donc, j'attends notre invité. Je pense qu'il va arriver bientôt. Il y a... Alors... Il y a des gens qui sont... À sta... Alors, vos, vos, vos réponses, Et Je suis à stat et je travaille à la maison. Je suis très contente parce que je m'organise moi-même. Mais même si j'ai pas de pression, Aya qui me dit « Bon, oui, j'ai des jours comme ça. » Et puis plein de jours comme ça. Soukaina qui me dit « J'ai des jours comme ça. Super. » Euh, la Kautar qui dit bon la routine rien de spécial la production comme ça alors Kautal, si ta production elle est comme ça j'avais fait un live il y a quelques semaines sur un coaching en fait un coaching live sur la productivité très sincèrement je t'invite à aller le voir je pense que il va beaucoup t'aider à avoir énormément de de voilà à avoir énormément de de de de, de de de de de de tools et là je vais voir nos invités euh, voilà, j'attends notre invité pour l'inviter alors Nen, si tu m'entends euh, ça serait bien que je puisse te retrouver j'arrive pas à te retrouver alors voilà, c'est bon Agathe il arrive, donc aujourd'hui euh, on parle de l'entrepreneuriat on parle, alors les trois thématiques de ce jour euh, c'est celle-ci alors on va parler des... Euh, cinq stratégies hey comment ça va Ednaine? tu vas bien les bests comment ça Je va, va pardon j'avais essayé d'ajouter mais ça mais ça n'a pas marché non ça a pris du temps mais c'est pas grave l'essentiel euh, tu es là et c'est le plus important. merci d'abord euh, du présent. Je sais que tu es très occupé et euh, et Quand tu je le confinement Donc j'étais en train de te présenter, présenter ton parcours et surtout de parler des trois des euh, trois rubriques qu'on va aborder aujourd'hui. La première, c'est les cinq stratégies pour le lancer, se lancer dans l'entrepreneuriat contenu tenu il y a la situation actuelle il y a le covid ensuite c'est les quatre qualités tu as beaucoup travaillé dans le monde de l'entrepreneuriat social donc tu, tu, tu as côtoyé de très près les gens les had ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat les gens qui ont peut-être eu des difficultés pour pas dire échouer et des gens qui ont réussi. Donc on a consacré la deuxième partie pour parler des quatre qualités, euh, on va dire euh, incontournables qu'ont les, les entrepreneurs à succès. Et pour finir, on va parler des deux secrets de réussite que tu as vu peut-être très souvent auprès des entrepreneurs. On a reçu énormément de questions déjà avant même de démarrer. J'espère qu'on aura le temps de tout finir. Alors, Compte tenu de ton expertise et de ton énorme expérience dans l'entrepreneuriat, quelles seraient, à ton avis, voilà, les cinq stratégies, euh, voilà. on va dire, imparables, euh, qui, qui permettent de se lancer euh, euh, avec un maximum de sécurité dans l'entrepreneuriat Je pense que déjà, le terme sécurité, il faut qu'on enlève d'adéquation. Euh, donc c'est une question de risque, c'est une question d'essayer et, et de voir. Donc déjà pour mettre les, les choses au point. Je pense, les... voilà. Je pense que voilà. Je pense la première chose que les que les gens doivent faire euh, et, et c'est ce qui fait que des produits réussissent, c'est une question de besoin. Donc c'est d'identifier un besoin. Un besoin. Euh, Il y a un besoin sur le mackinac. Il n'y a pas de solution qui existe ou un mackinac où la solution n'est pas efficace. Par exemple, euh, Zoom. Les OAs c'est un outil de collaboration, d'abord où là, il y a la tendance parce que euh, les gens ont besoin de communiquer, ils sont des outils. Donc là de la question, oui Kevin. Oui. Alors c'était juste par rapport à Zoom, tout le monde dit non, Zoom c'est risqué. Alors j'aimerais juste avoir un avis d'un professionnel pour rassurer les gens ou au contraire leur dire vous, vous avez raison, méfiez-vous de Zoom, c'est pas le bon outil. Est-ce qu'effectivement c'est un outil fiable ou pas On oui. chauffe. Si on ouvre la fenêtre de la traçabilité ou la les, les données etc. Alors, une fois fond... la... exactement voilà enfin... <rire> voilà enfin, on est on est en ligne on est on est susceptible à des à des à des, à des attaques et c'est vrai qu'il y avait des bugs il y a deux semaines mm -hmm. sur, sur Zoom ils ont ils ont ils ont, ils ont dit clairement qu'il y avait un bug où ils ont annoncé qu'ils ont résolu le problème donc euh... Euh, et à défaut d'autres solutions, hein, parce que les c'est de êtes ce n'est pas de promouvoir Hada ou Le Hada, mais c'est de voir on a beaucoup de, de, de solutions. Et donc j'ai donné un exemple de Zoom parce que Zoom il a il a il a trouvé un besoin que les gens veulent accéder à, à Internet, à partager de l'information euh, au viso de manière facile. Mmh. sans forcément s'inscrire, etc. Alors, les solutions existantes étaient compliquées. Donc, Zoom euh, a commencé en 2014 ou la 2015 ou la 2013. Euh, c'était pas très connu. Hein. Donc, c'était connu juste euh, sous minorité. D'abord, en 2010-2020, et d'ailleurs, il mmh. y l'anecdote, c'est que le marché boursier américain, mmh. euh, les gens se sont, sont rués pour acheter euh, la, la, la, la, les actions Zoom, mais ils sont trompés, parce qu'il y avait deux Zoom, Zoom, euh, Dial Adam. Et, et, et ils ne se sont pas rendus compte de la question dès le départ. Donc il a fallu un peu un peu de temps pour que l'autorité fédérale euh, du marché boursier leur dise Sala, Salam alaykoum, ce n'est pas le bon jour. Donc pour revenir à ta question, donc, premier niveau, c'est la c'est le besoin. La, la première chose, identifier. soit identifier un besoin existant, soit identifier un problème non résolu et Évidemment. à travers la solution, créer donc une société. La... C'est la question du passage à l'action. C'est un terme qui est utilisé, ou l'idéation. L'idéation, c'est la production d'idées. Uh -huh. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on peut, supposons on a identifié deux, trois besoins, il faut qu'on sorte avec une trentaine, une cinquantaine de concepts L'innovation, l'innovation, c'est pas la première idée que j'ai en tête, c'est la deuxième, la troisième, parce que la première idée, tout le monde l'a. Et donc, c'est le fait de pouvoir produire à un niveau récurrent euh, différents concepts, et surtout, les concepts à qui sont, je dirais, disruptifs, il hein, y a le marché, il faut éduquer le consommateur à ce que cette solution-là, c'est la meilleure solution pour leurs pour leur, pour leur besoins. Donc, pour récapituler, l'oulania, trouver un besoin euh, euh, qui, euh, qui est sur le marché et pouvoir répondre aux besoins, ou alors une problématique non résolue et répondre à cette problématique. La deuxième, c'est faire toujours preuve d'innovation constante. D'innovation constante et avoir une longue avance sur, le, sur son marché, sur le, ses concurrents, etc. Alors, la question l'innovation, c'est tout le long de la conversion, on va en parler. Mais, mais, j'ai la deuxième partie, c'est produire des idées, c'est-à-dire produire beaucoup d'idées. Quel est l'avantage de produire beaucoup d'idées Dans quel sens Produire. Les gens qui nous suivent, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que tu entends dire, nest par pas produire beaucoup d'idées Moi, chouf. Les, je te de dire que euh, même que je me dis ah finalement on a créé le truc la euh, euh, Rocket Science euh, qui va vraiment tout transformer là je suis là le le le avec le, les idées que tu as si tu ne les testes pas et fait la troisième uh -huh. troisième point c'est le fait de prototyper et tester pourquoi on doit avoir plusieurs idées pour pouvoir changer et itérer Je suis Jérôme Maranoula, Maratenia Maratelta pour trouver la meilleure combinaison je disais la meilleure combinaison c'est avec le produit et le service Uh -huh. qui répond aux besoins uh -huh. de mon consommateur ou à mon utilisateur. Uh -huh. Alors, si ce n'est pas bizarre, ouais. C'est juste pour, pour qu'on puisse... On a énormément de questions, j'aimerais pouvoir répondre à un maximum de personnes. Uh -huh. Donc, sur les deux stratégies, est-ce que tu en as d'autres qui sont, on l'a dit, les cinq euh, must-have, les cinq... D'abord, c'est le numéro 4, C'est prototypage. Uh -huh. avoir des alors, prototypage. C'est un prototype, c'est-à-dire un produit test je vais le tester ça. avec les gens autour de moi, je vais les tester avec des clients lambda, je vais peaufiner sur un un le test and learn. Je le mets Exactement. sur le marché de test, je, je, je prends, j'apprends de mes erreurs et des feedbacks et je le réagence avant de le mettre sur Exactement. le marché final. Super. Exactement. Un exemple, il y, a, il y a des amis qui ont une, une start-up qui font des formations. D'abord, avec le Covid, ils ne peuvent pas faire les formations physiques. Donc, ils les font à, ils les font en ligne. Et dès qu'on va les faire en ligne, on va les faire gratuitement. Si vous les faites gratuitement, Mzien, mais ce n'est pas un test. Parce que votre votre test, si vous voulez tester votre modèle économique, donc il faut les faire à un prix pour voir déjà, est-ce que le marché… Pardon, et ils ont vu, ils ont vu que finalement, si ça va testé avec toutes les conditions, et surtout testé avec vos vrais clients. C'est ça. Si tu testais un parce qu'il y a des clients des clients ah, qui ont envie d'acheter le produit. Voilà, parce que tu veux me dire que une idée de Alors, dit, moi, qui nous pose une question, elle a dit, moi dans l'entrepreneuriat, le problème que j'ai toujours eu, c'est que je n'ai jamais su, euh, c'est pas qu'elle c'est comment choisir une bonne équipe de travail. Pour un entrepreneur, c'est vrai que c'est important. Surtout, maintenant, maintenant euh, il va y avoir énormément de changements. On voit certainement, il y a des entreprises qui vont garder les, les, les, certains collaborateurs et peut-être se séparer d'autres, mais ils vont mmh. peut-être avoir besoin de d'autres types de compétences. Donc, ils vont devoir mmh. recruter d'autres personnes parce que le marché est en train de... Le monde est en train de changer. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Maroc, Alina s'il te plaît Alors déjà, déjà, au Maroc, on a une problématique, c'est qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des profils pluridisciplinaires. Alain, Alina, euh, euh, Moulfine, euh, tu es dans le commerce, tu fais, des yeux dans le commerce, donc tu, tu comptes pas dans ça, ingénieur. Hein, Ou déjà, les, les déjà premières d'accord, conseil c'est chercher des gens qui sont différents. Mais d'ailleurs, le cercle de connaissances. Allez, bah, des premier, premier niveau. Différent, différent de soi, différent de nous, ah. Exactement. Là, déjà, bah, derrière, au niveau relationnel, bah, derrière pour avoir, pour ouvrir le spectre uh -huh. de connaissance. Deuxième niveau, aller dans des environnements différents. si je suis intéressé par la santé, ben il faut que je, je, je m'intéresse au sujet de la santé. Donc, une machine chauffe. Des gens qui travaillent dans la santé, euh, qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils fonctionnent Parce que si je veux lancer un projet, il me faut des profils pluridisciplinaires. Alors, avec les profils pluridisciplinaires, je ne peux pas être juste blasty, attendre que les gens tellement à l'écoute que ça descende. Et il faut arriver sur Work the Talk. Qu'est-ce que ça veut dire « work the firm » C'est que j'aille vraiment les, les, euh, parler aux gens. Euh, pitcher, parce que le pitch, ce n'est pas juste pitcher pour un investisseur, c'est pitcher pour un collaborateur, c'est pitcher pour un client, c'est pitcher pour avoir un « C'est vraiment tout ça pour nous permettre de prendre les gens qui croient en nous et que euh, dans des périodes de crise, qu'il n'y a pas d'argent. Au contraire, ce qu'il y a, c'est je n'y a pas donc je récapitule, on, on embauche des gens qui soient pluridisciplinaires, on embauche des gens qui, qui, qui correspondent parfaitement le profil et le job. Pour ça, on va voir des gens qui ont déjà réussi dans le secteur d'activité et voir effectivement quels sont les, les besoins du, du poste que je suis censée créer. Moi j'aimerais rajouter des erreurs. Alors l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font euh, au début de leur expérience, on a tendance, on aime la communauté. La preuve, Facebook c'est une communauté, Instagram c'est une communauté et les communautés, qu'est-ce qu'on fait On se regroupe par groupe euh, qui ont oui. les mêmes affinités. On a tendance à recruter des gens comme nous, ça c'est une grave comme erreur. Nous. Parce que je vais vous dire une chose, s'il si est comme vous, il a les mêmes qualités. Mais il a aussi les mêmes défauts et ça c'est pas beau Ça je l'ai fait moi cette erreur Jusqu'au jour où j'ai compris que non non En fait je, je veux avoir des gens qui me ressemblent un peu Donc à profil euh, identique je vais prendre celui qui me ressemble le plus Alors que si ça se trouve euh, euh, celui qui est un peu loin de ce que je suis Avec des choses complémentaires c'est mieux La deuxième erreur que les gens font en tant qu'entrepreneurs Ils ne recrutent pas, je sais pas Agnès si tu l'as rencontré dans ton parcours Ils ne recrutent pas des gens mieux qu'eux en tant qu'entrepreneur comment ça va pas non moi je suis le chef d'entreprise <rire> numéro un c'est moi alors que non il faut toujours recruter des personnes mieux que vous en tout une assistante elle est mille fois mieux que vous dans ce qu'elle fait mmh. euh, un web designer mmh. il est mille fois mieux dans vos connaissances un digital marketer mille fois mieux par rapport à ce que vous savez vous mmh. sinon vous pouvez être peut-être le meilleur de votre team, mais vous n'allez pas aller loin parce que vos compétences, vous ne pouvez pas être excellent dans tout ce que vous allez faire en tant que. Donc, vous avez des choses intéressantes, d'autres choses non. Est-ce que c'est. ça se Oui. l'inspiration. L'inspiration. Oui. Il faut oui. que vous puissiez s'inspirer entre elles. Ça rejoint avec ton point que les gens, il faut qu'ils soient meilleurs que toi. Oui. Et là, cela présuppose. Que toi, en tant que personne, tu sais très bien te gérer. Tu sais gérer tes compétences, gérer tes, tes, tes erreurs. Alors, un exemple pratique. Elle ne commence que je fais pour recruter des gens. Oui. À part oui. les langues. Des fois, quand je veux un profil, euh, je sais pas euh, technique machin, je mets un poste en français. Oui. Quand je veux un profil créatif manager, je, je mets le poste en anglais. Et Foust, le poste. En général, je mets, j'ai besoin de quelqu'un qui sait euh, parler, écrire, très simple, hein, parler, écrire, qui sait résoudre des problèmes euh, et qui n'a pas peur des challenges. Maintenant, je me dis, c'est un peu transversal. Si je veux quelqu'un qui est très, je dirais, bon avec les chiffres ou la financer, je fais ça. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de résoudre des équations, mm -hmm. quelqu'un qui sait facilement utiliser et apprendre des choses qu'il sait pas et qui n'a pas peur de se dépasser. Et Hachi, ça me permet de faire un filtre Et jusqu'à maintenant... C'est un filtre qui permet aux gens, tellement, de revenir dans une culture. Parce qu'important, l'important, c'est la culture d'entreprise, la culture de groupe. Là, ça, beaucoup de fois, les gens qui viennent, ou là qui viennent dans un cercle différent, ils n'arrivent pas à s'adapter. Pourquoi? Parce que la culture qui existe, c'est une culture qui est vraiment peut-être.. Pratique, Et donc, il les erreurs, là-dedans, les questions de recruter des gens qui sont comme toi, c'est quoi vous dites, que des La question de la question n'est sahab, n'est pas forcément la meilleure chose pour pouvoir avancer oui. et faire des projets. Jnouma, durant votre parcours, quelles sont les, on va dire, les erreurs fréquentes que font les entrepreneurs, quel que soit le niveau de dialogue, c'est-à-dire soit quelqu'un dit bah, « il a démarré dans la vie active » ou là au bout de euh, moins de cinq ans, parce qu'on sait que la majorité des entreprises font faillite euh, pendant mm -hmm. les cinq premières années. Ce quand elles dépassent le cap de cinq ans, généralement elles ont une viabilité intéressante. Mm -hmm. Donc je mets les cinq erreurs rapidement que tu as rencontrées, elles-mêmes, qui reviennent souvent. Mm -hmm. Ok. La première, c'est le manque d'ambition. Le manque d'ambition d'ambition, c'est que mmh. qui les gens, Et ça, c'est une problématique systémique. C'est pour ça qu'au Maroc, on n'a pas encore arrivé à avoir des entrepreneurs et des technologies à l'échelle mondiale. Deuxième chose, c'est le, le, le, je dirais, ça va avec le premier, c'est vu qu'il y a un manque d'ambition, il y a un manque, manque de planification. Il y a de la planification qui doit être agile. Manque agile, une... de vision, manque de planification. De planification. Euh, troisième, troisième niveau, c'est quand les, les gens sont fixes, ils sont rigides. On ah, est dans l'entrepreneuriat, donc l'agilité va de mise. Et en plus débat dans un environnement Covid et post-Covid, la flexibilité, l'agilité est le currency, c'est la monnaie. Elle si on ne change pas les habitudes, on change pas les modèles, ben les business vont mourir. Par exemple, les agences de voyage, les hôtels. D'abord, business, si on lit les prévisions, c'est la catastrophe. Par contre, là, euh, par exemple, j'ai vu le bar, un truc hier sur les, le ministère de la Culture et du Tourisme euh, euh, grec. Donc, comment d'abord ils sont en train de faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour subs substituer le voyage physique. Et ça... Les gens qui ne peuvent pas voyager aujourd'hui vont voyager avec un masque Exactement. <rire> hein et que les gens et que les gens et que ça leur donne envie de faire un choix de voyage parce que avant, après les gens ne vont pas voyager comme d'habitude. Donc il y aura un choix. Ça. Donc ils veulent positionner l'offre Dial-Home comme étant le choix de référence. Donc les donc, erreurs ça, courantes, on a dit le manque de vision, le manque de planification, mm -hmm. le manque mm -hmm. de possibilité. Il y en a d'autres qui reviennent aussi, qui sont, on va dire, communes à une majorité d'entrepreneurs Je te dirais aussi le manque d'écoute. Hein. Le manque, manque d'écoute. Ah. En interne et en externe. Oui. Et ah. On n'écoute pas les collaborateurs d'Yenna, etc. et on n'écoute pas non plus le feedback Mais ah. L'écoute ne veut pas dire écouter, entendre tout et les prendre. C'est d'ouvrir les radars exactement et de filtrer noir Alors c'est que beaucoup de gens te disent « Ah ouais, avec que je kiffe, moi, tu ne sais jamais. » et donc à traiter de l'écoute et peut-être on va finir sur le sport, le, le, la résilience alors euh, je fais la différence entre sport et la patience fait le, fait le contexte Hada surtout au Maroc, les, les gens veulent avoir des résultats rapides donc la question de la résilience c'est ce qui te permet de pouvoir construire sur la durée et mm -hmm. sortir d'un projet vers une institution, quelque chose qui soit qui soit solide de la résilience c'est une compétence sérieuse qui est fondamentale elle n'a d'abord, dans le monde on parle de l'économie résiliente est-ce que ton économie, est-ce que ton pays permet ou pas de pouvoir répondre à ses propres besoins donc l'entrepreneur doit être dans la preuve de résilience et de savoir que c'est pas que demain sera meilleur mais que s'il si, ne bosse pas aujourd'hui ça ne va jamais être meilleur. Oui. Et vraiment... aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, Edna, tu as parlé de flexibilité. C'est un point qui est très, très important et on est en plein dedans aujourd'hui. Le monde est en train de changer. On est confiné et c'est la première fois, euh, en tout cas depuis peut-être deux ou trois générations, où on assiste à un confinement comme ça mondial. Ça n'est pas arrivé mmh. à nos parents, pas même à nos parents, pas même à nous. Donc, aujourd'hui, mmh. c'est quand même une donne importante. Il y a mmh. énormément d'entrepreneurs je ne parle pas des grosses structures, des grosses entreprises qui, elles, vont peut-être euh, euh, faire les choses différemment, mais je veux bien parler vraiment des, des, des les, les PME, les, les, les, les TPE, euh, euh, qui sont aujourd'hui dans un tournant. Quelle, mm. que, quelle est cette forme de flexibilité qu'ils doivent mettre en place Comment ils devraient revoir leur business pendant cette période mm. de confinement pour pouvoir l'affronter dès que le confinement mm. va finir quels sont les, les trois, on va dire, conseils majeurs ou la stratégie majeure que tu pourrais leur conseiller déjà, déjà, le fait d'être chez soi, ça veut dire que ton activité, soit elle est en arrêt, ou là, elle est en transition. Donc ça veut dire que euh, business as usual n'est pas forcément valable. Et donc. D'abord, euh, on va on, on va réfléchir sur l'exemple. Moi, je m'occupe beaucoup plus des projets à impact social dans des projets qui répondent à des besoins sociaux, où, où l'indicateur de départ n'est pas que le chiffre d'affaires, mais le, la réponse aux besoins, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, et des choses qui sont très difficilement euh, quantifiables. Donc, pour l'entrepreneur lambda, qui se retrouve chez lui, et que demain, son business était beaucoup plus de la de, de, du physique, ah ben le physique va pas être le même, qu'on le veuille ou pas. Mmh. Alors, le meilleur exemple, c'est le cas du ministère de l'Éducation nationale. Du jour au lendemain, on est passé au digital, oui. à la télé, les plateformes en ligne, Handy, euh, euh, ça a dit Depuis des années, des années, et beaucoup de gens en parlaient, il fallait un facteur déclencheur. Et donc, il y a de l'adaptation, je C'est Qu'est-ce qui s'est passé Donc, il y avait une adaptation forcée, Bam il faut qu'on ait les supports et les contenus. Au Lekin, il y a des millions d'étudiants qui n'ont pas d'accès. Ils n'ont pas les infrastructures, il n'y a pas les tablettes, il n'y a pas Internet, etc. Et donc d'abord, j'ai du, de de, du contenant, mais je n'ai pas l'outil. Comment je peux faire ça Donc il faut donc, il faut adapter et créer des, des modèles. Et donc le temps, c'est de vraiment les gens, c'est une opportunité pour que les gens fassent de la self-reflection, qu'ils réfléchissent. Alors, qu'est-ce qui va se passer moi, je fais du service physique, est-ce que le service physique va toujours continuer Moi, je fais de la formation en ligne, euh, pardon, de la formation classique, est-ce que euh, je peux en faire ou encore, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de concurrence Parce que maintenant, tout le monde va vers le en ligne. Alors, trop d'informations, tue d'informations. Et trop de formations, tue d'informations. Okay. Moi, je fais, je ne sais pas du, euh, de, la, de, la, de la vente de bijoux, ou de la vente de, de, de produits esthétiques et avant je faisais ça face à face là il faut que je fasse du digital du physique digital donc il me faut il faut que les gens testent il faut que les gens euh, essayent alors tout ça c'est des choses que les gens doivent euh, y penser tout de suite et de se dire c'est pas partagé après à grandir le business et ça va avec le point tout à l'heure sur le, la, la prospective. C'est-à-dire voir et d'essayer de transformer les, les habitudes. Et surtout, moi je pense que euh, l'habitude fondamentale qu'on va transformer, c'est avec la notion que euh, le business as usual va rester. Mmh. Mais justement, si au début c'était compliqué de faire les projets, ça, ça sera encore pire. Pourquoi Parce que on a à la fois plus de gens qui vont y aller, et donc la nécessité de pouvoir faire plus et faire mieux est très fondamentale. Hum. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter, euh, la fois dernière j'incite je, je moi aussi énormément de, à des webinaires pendant cette période de confinement et donc j'assistais à un webinaire aux états unis et euh, avec un serial entrepreneur. Euh, D'ailleurs moi j'ai rigolé quand j'ai vu le mot serial entrepreneur, je dis c'est bizarre, moi je connais serial killer. Je ne savais pas qu'il y avait serial entrepreneur, moi la seule en tout cas, dénomination que j'avais en tête c'est serial killer. Et il a donné quelques conseils que j'aimerais partager avec vous que j'ai trouvé aussi exceptionnels. Il a dit d'abord pour les personnes qui sont entrepreneurs mais qui ont une, une équipe. Cette équipe, elle est payée et il peut pas, il peut pas euh, euh, s'en défaire. Donc mettez euh, à disposition vos équipes, c'est-à-dire proposez les services de vos équipes à d'autres entreprises qui ne peuvent pas forcément embaucher, mais qui seraient ravis de pouvoir recruter oui. peut-être pour une opération bien particulière un web développeur, un digital marketeur et, et, et le, le un, ça vous permet, vous, peut-être, de garder vos équipes par rapport à une activité. Vous ne produisez plus rien. J'en sais rien, moi, vous, êtes, vous produisez des packagings, vous produisez, vous produisez des choses. Votre production est à l'arrêt. Mais vous avez une équipe qui dit équipe, dit compétences techniques. Ces compétences techniques, mettez-les sur le marché. Ça va vous permettre de euh, vraiment vous renflouer et surtout payer vos charges. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entrepreneur, c'est génial. Vous n'êtes pas seul. Créez des groupes avec des entrepreneurs, de gens qui en veulent, des gens euh, qui, qui sont là dans la réflexion comme vous, qui se battent et qui veulent absolument s'en sortir. Une tête, c'est bien, plusieurs têtes, c'est encore mieux. Donc vous faites des séances de benchmarking, de brainstorming et vous allez certainement sortir avec des solutions. La troisième chose qui est aussi très importante, c'est... Sachez qui c'est que vous allez euh, licencier. Si vous êtes entrepreneur, les charges sont importantes, ça peut plomber votre structure. Alors faites un test très facile. Faites l'inventaire de toutes les, euh, les personnes que vous avez et euh, citez les compétences de chaque personne et surtout, surtout, si allez vers une question qui est capitale. Quelle est la personne qui est remplaçable C'est-à-dire, si maintenant je la, je la licencie, si dans deux, trois mois ça va aller mieux pour moi et si je la récupère et elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Et qu'elle est celle-là, elle est irremplaçable aujourd'hui. Et qu'elle part et que j'essaie je, de la récupérer dans trois mois parce que mon activité va reprendre dans trois mois, je ne vais pas pouvoir la récupérer. Et là, je suis dans la merde. Donc, faites ce test qui est remplaçable et qui est irremplaçable. Gardez les personnes irremplaçables. Peut-être séparez-vous des personnes qui sont… Euh, enfin, les irremplaçables, vous les gardez, les remplaçables. Ou alors, une autre stratégie, vous prenez un salaire, vous le divisez sur un certain nombre de personnes en disant « Tout le monde va avoir un salaire dégressif de 10 ou 20 ans, ou 40 ou 50. » Ces deux stratégies, dans tous les cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Peuvent, alors, les personnes elles, elles ont des stratégies, elles peuvent aller ensemble. Et, et un point aussi fondamental c'est la notion du core business. Parce que beaucoup de gens, ils font beaucoup plusieurs types d'activités. Bah Dites-vous, en quelle activité qui vous rapporte le plus, ou l'activité la plus rentable, et quelles sont les activités qui sont peut-être en stand-by, on les met en veilleuse. On les met en veilleuse, et surtout pour pouvoir maintenir le cap. Parce que l'entreprise... C'est comme l'État, c'est un bateau. Et donc, le bateau, faut il faut qu'il continue à, à, à, à tourner. Et donc, les, les, il ne faut pas s'alourdir, il faut être flexible et de se dire comment est-ce qu'on peut être agile pour transformer et changer un petit peu le mode de travail et surtout de se dire, bah, le cap, tu disais trois ans, alors là, moi, plutôt trois mois, euh, moi, les gens avec qui je travaille, je leur dis, on table sur une année. Donc, c'est de réfléchir vraiment. Euh, et, et, et certains pays, Singapour et d'autres, ils réfléchissent à 2022-2023 que oui. le cap va à la normale. Et donc, donc d'où la question de la projection, de dire bah, quels sont peut-être les quick wins, les petits marchés, les trucs nouveaux qu'on peut lancer là-bas pour continuer à flot, continuer à, à travailler sur les produits stratégiques et les avec moins, je dirais, d'efforts ou moins d'investissement et de laisser la machine tourner et d'y aller doucement. Ok. Alors, euh, j'aimerais juste voir un petit peu les gens qui nous suivent. S'il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui nous écoutent, faites-nous un petit pouce. Ça nous permet de savoir euh, euh, euh, quelle est le, le, la cible qu'on a, euh, enfin, les, les, les internautes avec lesquels on, on parle. Est-ce que c'est réellement, on répond à vos questions ou pas? Euh, ouais. Alors, il y a énormément de pouces qui sortent. C'est super. Alors, aujourd'hui, entrepreneur égale un certain nombre de, de, de mindset. En fait, un mindset euh, n'est pas entrepreneur qui veut. Et il y a des gens qui préfèrent toute leur vie être un numéro 2 Même s'ils ont toutes les compétences pour être un numéro 1 Donc ceux qui prennent le, le, le lead pour être numéro 1, ce n'est pas évident Donc aujourd'hui, j'aimerais s'il te plaît, être bien, compte tenu de ton background De nous dire quelles sont les par exemple, qualités majeures, les maintenant plus que jamais Il va falloir vous accrocher parce que c'est celles-là qui vont vous permettre de lever la tête Et de la sortir hors de l'eau post-confinement alors, je vais répéter, mais je vais reprendre deux dont on parle tout à l'heure. C'est le la production et la résilience. Là. La production et la résilience, c'est-à-dire la, la production, production et la résilience. Et. La résilience. Alors, Lula, les, les, les, ça, c'est une question. s'il te plaît, je vais pas arrêter deux secondes. Rien d'expliquer aux gens la résilience, parce que tout à l'heure, j'ai Salah qui a dit euh, est-ce est que est la, résil la résilience c'est comme la résistance Ça serait bien, bien. d'expliquer aux gens qu'est-ce que tu entends par résilience, comme ça, au moins, il, il, il, il capte un petit peu ton message dans son intégralité. Merci. Okay. Okay. Donc, le, donc, le premier niveau, c'est la projection. C'est que maintenant, plus que jamais, il est fondamentalement important d'avoir un, un infinite mindset un mindset de possibilités. Est-ce que le monde va se transformer et qu'on doit fondamentalement le suivre et, et ou, ou encore surfer sur la vague? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender? Le, le, le, et donc on ne peut plus dire l'amzil, c'est-à-dire genre <rire> Fondamentalement. Et, et, et, et, et ce n'est pas juste une question du chiffre d'affaires. C'est une question de… de, de parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une transformation sociale et personnelle, de pouvoir créer et de répondre à un besoin. Alors, la, la, la, la, la, la, la résistance, c'est comme si tu prends des coups et euh, tu ne tu, tu laisses pas tomber rapidement. Alors, la résilience, c'est dans la durée. parce que je laisse dans la durée, c'est comment est-ce que tu crées des systèmes d'auto-régénération qui te permettent de pouvoir continuer et transformer et de pouvoir continuer ta mission. Malgré les coups que tu reçois et qui te mettent à terre, c'est surtout ça la résidence. Malgré tous les coups que tu reçois et qui te mettent par terre, comme le dit David Rache, c'est euh, et ensuite continuer à, continuer, à avancer et, et à réaliser pleinement. Et surtout, plein. et peut-être rajouter un terme, c'est que tu es fondé sur de bonnes bases. Ouais. C'est que genre les gens qui en général baissent les bras rapidement, ils ne lancent pas des projets parce qu'ils veulent les lancer, c'est parce qu'ils suivent une tendance. Le digital fonctionne, Abraham Del, le digital. Le coaching fonctionne, Abraham le coaching. Euh, alors, par contre, quand tu as une personne qui est résiliente, elle est déjà amoureuse de son problème, pas de son, pas de son idée, parce que le problème est là, l'idée, hein, l'idée change, et son ambition se transforme par l'évolution des choses. Et là, les, les c'est pour ça que moi, les questions entrepreneurs sociales, c'est des choses qui sont fondamentalement importantes, parce que, on va, on va peu le terme d'inclusion. De la crise du Covid nous a démontré que euh, l'inclusion, que soit tout le monde, soit personne. Meilleur exemple, avant on parlait du système de santé comme étant juste euh, les, les médecins ou les, les hôpitaux. D'abord on sait que même l'individu chez lui fait partie du système de santé. Et donc, on est tous ensemble pour pouvoir... Euh, créer un système qui va nous, nous nourrir et nous auto-nourrir. Et donc, la projection et la résilience, si on les met dans un contexte d'apprentissage continu d'apprendre à apprendre pour pouvoir se transformer et se, et se réformer, nous permettra de voir un petit peu ce qui se passe et de nous adapter et de ne pas nous dire « Ah, ouais ça va jamais arriver. » Et, euh, et euh, moi, ce qui me fait marrer au beaucoup, c'est euh, quand quelqu'un ne sait pas quelque chose et qui dit qu'on n'existe pas. Je ne dis pas « je ne sais pas <rire> ». Alors, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Je travaille aussi énormément avec les, les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les étudiants. Il y a des choses qui sont importantes. Euh, euh, un entrepreneur qui est motivé, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens, vous m'envoyez des messages en inbox, e « oui, pas, je ne suis pas motivée, je ne suis pas productif », ça tient à une seule chose, vous n'avez pas un « why » profond vous n'avez pas une raison d'être profonde, vous n'avez pas euh, quelque chose qui vous motive. Je l'ai déjà dit la fois dernière, je vais le redire, si euh, euh, votre oeil ne vous fait pas sauter du lit de bon matin, que ce n'est pas un bon why, un bon pourquoi je fais ça, pourquoi je, je lance mon entreprise, pourquoi j'ai lancé ce produit sur le marché, pourquoi je m'adresse à tel client, changez-le. La deuxième des choses, je pense qu'aujourd'hui plus que jamais en tant qu'entrepreneur, je rejoins ce que tu disais, c'est la flexibilité. Il va falloir redéfinir le profil de vos clients. Ça s'appelle le persona. Le persona, c'est qui il est, mon client, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin, quelles sont ses problématiques, euh, euh, comment je peux mieux le servir, où est-ce que je vais le trouver, etc. Donc, c'est peut-être les clients que vous aviez en tant qu'entrepreneur juste avant le Covid, ce peut-être pas les mêmes que vous allez avoir post-Covid. Donc, posez-vous la question. C'est de savoir vraiment quel est votre nouveau profil de client. La troisième des choses, c'est aujourd'hui, vous avez du temps. Elle me disait, vous avez du temps, on est euh, libre parce qu'il y a le télétravail, on, a, on, on, passe, on passe moins de temps à les transports euh, communs, etc. Donc, il y a une tonne d'informations extraordinaires sur le, sur le net, et il y a une tonne de, de, de merde aussi sur le net, et il y a une tonne de choses qui, qui, ne, qui ne servent à rien. À vous de savoir, en tant qu'entrepreneur, comment vous allez gérer votre journée. C'est bien aussi d'aérer son cerveau, mais pas à 8 heures par jour vous aérez votre cerveau une heure par jour vous voyez un film vous, vous, je sais pas, vous regardez des blagues vous voyez des choses légères le reste du temps vous devez le consacrer la moitié du temps à aller apprendre ce qui se fait de mieux aujourd'hui, il y a énormément d'experts aujourd'hui qui, euh, comme moi et elle-même, on est là en train de donner du contenu qui d'habitude on facture avec une tonne d'affaires gratuitement pour vous, des communes, il y en a beaucoup donc à vous d'aller les chercher pour pouvoir bien euh, capital journée c'est bien aussi d'aérer son cerveau mais pas huit heures par jour vous aérez mmh. votre cerveau une heure par jour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 capitaliser sur ces périodes de taux. Après, alors, sur la question du why. Alors euh, tu une anecdote, une, six ans, j'ai fait euh, un tour, en fait une conférence de darija, s'mitha alach, khassak tswel alach. en on n'a pas l'habitude de poser de la question. qui Et ça c'est un truc fondamental. C'est que vu que systématiquement les gens n'arrivent pas à poser des questions pour comprendre pourquoi ce qu'ils font Ils n'arrivent pas à construire. Mmh. Et, et à la question de la construction, euh, on peut l'allier à la motivation et on peut la lier à l'envie. Alors à la construction du du, du reason why, ou le purpose, ou là on peut c'est mieux à plusieurs choses. C'est pas grave de la de la rhétorique, des des mots euh, des mots dans l'air. La fond de la nous on le sait, arrière, parce qu'on le on le vit chaque jour. Mais pour les gens normaux, votre why, vous, what. Il faut qu'il soit connecté au « why » de votre client. Il faut qu'il soit connecté au « why » de vos équipes. Il faut qu'il soit connecté au « why » de votre écosystème. Et comme ça, vous allez pouvoir vous aligner et créer quelque chose qui va être fonctionnel. Alors, le « why », c'est pas juste la vision. Le « why », c'est l'origine de la vision. C'est pourquoi le besoin existe, la vision vient une réponse et la mission, c'est le, le moyen qui te permet de pouvoir mettre ça en exergue. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question de, de livre, il y a beaucoup de livres dans ça, mais il y a un livre qui est sympa sur, les, sur la question du why, c'est le fameux « Start with why » de Simon Sinek qui est maintenant devenu un, je un, un, un, un élément ah ouais, je qui lis. est... Ah deux secondes, deux secondes. <rire> c'est celui-là, voilà. Écoutez allez, Allah, qu'est-ce qu'on peut faire Dieu, je l'ai donné à mon fils pour qu'il le lise. C'est exactement. Ah ben. Allez, Ça, là, <rires> ai... Plus que jamais, vous devez lire Anamzeroga. Plus que jamais, aujourd'hui, si vous avez des livres, commencez à sortir vos livres, faites des fiches, euh, apprenez, euh, surtout des choses qui vont vous aider par rapport à votre secteur d'activité. Euh, devenez bon en marketing, devenez bon en, en, en comptabilité, en stratégie, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous avez de, de l'adversité en face, liée y le Covid et le confinement, et le problème Anna, pour moi, c'est pas le Covid, le Covid, oui, c'est les, les, pues un virus, on est en train de le combattre, on y peut rien, c'est un élément exogène. Par contre, votre état d'esprit, ça vous appartient, votre dynamisme, il vous appartient, votre productivité, elle est à vous, vous ne pouvez pas ni l'emprunter, ni la louer, ni la donner, ni l'hériter, c'est comment vous allez le constituer et organiser votre journée. Tous les jours, ça fera une sacrée dans votre vie de maintenant et surtout dans les jours et les semaines on a eu Marwa, Marwa Arzak qui a dit euh, j'étais sur le point de lancer un projet euh, maintenant je sais pas si je vais je vais me lancer ou pas parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre en gros un concurrent très avancé qu'est ce que tu aimerais lui dire parce que ça c'est des gens et je peux le comprendre quand on est entrepreneur mais oh, ça y est le marché des saturé je peux pas c'est fini c'est terminé j'ai plus ma place etc alors, Kane, en parlant de livre, un livre sympa, c'est l'océan bleu. Alors, Marwa, je comment est l'océan bleu Voilà, c'est ça. Ou le deuxième dialogue, c'est le Blue Ocean Shift. Alors, Marwa, je comment est l'océan bleu C'est le premier. Alors, comment est l'océan bleu les, les, Ça dépend des marchés. Est-ce que les marchés à ou des barrières à l'entrée? Il y a qu'un des barrières à l'entrée que ce soit financière ou la légale, alors j'aime bien contourner. Il faut les les les poches d'amélioration. Par contre, si ton marché est un marché qui est large, peut-être que dès que le concurrent, il peut prendre 80%. Toi, tu vas pas prendre 20% de alors un, un exemple d'une start-up qui est intéressante dans le, dans le domaine du voyage, c'est Missa Kiwi. La start-up, elle, elle, elle s'est lancée il y a 4-5 ans dans un environnement super concurrentiel avec les expédia et les machins. Et elle est arrivée, Bouhaditha, à, à, à se frayer une place fondamentale dans l'industrie du, du, du, du tourisme parce qu'elle a inclus les bus. Donc un segment qui n'était pas inclus les, les, les, les voyages classiques. Et il a inclus la, la possibilité de diviser les voyages. Head, la petite innovation, leur a permis de pouvoir, ah, un troisième qui était fondamental, de choisir, genre tu peux voyager, genre anywhere, du Maroc vers n'importe où. Il te donne des suggestions. HED, les petites choses qui n'étaient pas, je dirais, transformationnelles, ils ont permis à donner à Kiwi, la place a dans le dans le, dans, dans, dans le marché. Donc, Maroua, si tu nous donnes plus d'informations sur ton marché, etc., on peut t'orienter mieux, mais de manière globale, mais si parce qu'il y a un concurrent que va Alors, moi, j'ai envie de rajouter une autre expérience, enfin, un autre exemple d'entreprise, c'est Starbucks. Starbucks, quand elle s'est lancé ce pas le premier café. Ou le fait de faire des cafés à travers le monde, ou le fait de des franchises canaux, etc. Mais lui s'est positionné différemment. D'abord, s'il avait commencé par elle, eh, il y a des cafés partout, il n'aurait jamais lancé. Mais ensuite, il s'est dit comment moi je peux attirer un client pour boire son café chez moi et pas chez les autres. Et il a fait quelque chose de très original, c'est qu'il a offert une expérience. Quand les oh. gens Vent chez Starbucks, ils n'achètent pas le café, ils achètent l'expérience, une histoire qui se raconte, une histoire de le café où il vient, une histoire de packaging, une histoire d'odeur, une histoire d'innovation parce que c'est le café du mois, le le, le le sandwich de la semaine, etc. Donc tu as quelque chose, tu y crois, tu as toutes les qualités que Edna a citées tout à l'heure, tu te fais accompagner par les meilleurs, tu trouves des gens qui ont déjà peut-être euh, euh, des longueurs d'avance euh, l'entrepreneuriat par rapport à toi et tu leur demandes conseil et, et tu te lances de cette manière. Il y a et ça, un, pas, point, un point à ajouter sur Starbucks, c'est aussi le fait d'avoir Internet. C'est que hein. dans les cafés classiques, oui, voilà. oui. Pour... Et donc, et donc, ça, c'est des services complémentaires au, au, au, au service de base. Et donc, avec le service ADA, te permet d'avoir une expérience différente et que les gens viennent. Alors, il y, a, il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous. Alors, si vous êtes des entrepreneurs, faites-nous des petits pouces pour qu'on sache est-ce que ce live vraiment s'adresse à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, il y a une autre question de Amina Ben. Elle a dit, « c'est quoi le plus gros défi ?» Qu'on rencontrait certains entrepreneurs et surtout comment s'en sortir wow, ça aide, gros défi parce là, ça peut être absence de trésorerie, ça peut être des, des chèques en, en suspens, ça peut être des crédits, il y a beaucoup de, ça peut être de, du vol de propriété intellectuelle, il y a beaucoup, il y a, l'entrepreneuriat, tu l'avais dit au début, c'est tant de risques et tant de problématiques. Euh, euh, qu'on peut en, en penser, mais moi personnellement, mes, mes difficultés en général, moi j'ai construit beaucoup de projets qui ont pour impact la société. Les, les, euh, c'est les gens, c'est les, c'est comment pouvoir garder les gens euh, euh, le maximum possible, surtout euh, quand on est dans un environnement qui est, je dirais, changement, changeant, qu'on n'a pas toujours les opportunités de pouvoir garder les gens, parce que euh, si on peut garder le groupe. Le faire grandir, on peut grandir ensemble. Et ça, c'est très, très compliqué. Hein. Moi, j'ai bien aimé aussi la vision de Steve Jobs. Euh, mmh. Quand il avait. Euh, il, lui, il a des mères dans son garage, tout le monde le sait, mais quand il a commencé à grandir, il voulait recruter. Il a très vite compris qu'il voulait s'entourer des meilleurs et il allait toujours oui. recruter les gens mille fois mieux que lui, dans d'autres oui. secteurs d'activité mais complémentaires donc il est allé à l'époque débaucher le directeur euh, marketing d'El Pepsi donc lui oui. venant d'un petit garage <rire> et Allah, il venait de prendre un petit bureau, oui. et il me dit voilà je vais vous débaucher et tout, l'autre il fait ah bon et pourquoi, euh, pourquoi je vais quitter une multinationale qui est Pepsi pour aller te rejoindre et il lui dit je sais pas euh, pour vous mais est-ce que vous avez envie de continuer à fabriquer des bulles toute votre vie vous allez a envie de révolutionner le monde et de rentrer dans tous les foyers et là ça fait hein en fait ça c'est ouais, entrepreneur ouais. c'est d'avoir une vision où vous allez embarquer ouais. votre team et vos clients si vous n'avez pas une vision qui est claire qui est qui embarque c'est vrai j'ai pas d'autre mot c'est embarquer les gens vous embarquez la banque vous embarquez vos fournisseurs vous embarquez vos clients vous embarquez euh, vos votre équipe et c'est ça qui fait que mmh. vous avez une, une cohésion autour d'une vision, d'une mission qui fait que la magie s'opère. Ça a été le cas mmh. pour Walt Disney, ça a été le cas pour Hicham Galloche quand il est tombé, mmh. les Jeux Olympiques. Ça a été le cas, de, quel que soit le secteur d'activité. Donc mmh. pour moi, vraiment, et ça, ça nous ramène à notre troisième partie, les deux secrets de, de réussite dans l'entrepreneuriat. Pour ma part, la première des choses c'est une vision claire de qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre team, pour vos clients. Est-ce que tu aimerais rajouter un autre secret de réussite de l'entrepreneur Moi, je, je, je vais revenir sur la question de l'embarquement. Euh, euh, elle est... C'est elle euh, ce un point que tu as dit qui est important. Euh, au Maroc, c'est vrai que la situation, à la c'est compliqué. Il ne faut pas se leurrer que tout est bien, tout est simple. Et, et c'est bien parce que si tu as un, un terrain d'entraînement qui est compliqué, ça veut dire que tu seras prêt à surmonter plus de défis. Uh -huh. C'est vrai qu'ici, c'est pas évident, mais c'est moins évident qu'ailleurs et c'est plus évident qu'ailleurs. Et donc, avec le fait de s'embarquer et d'avoir une projection, euh, moi une anecdote, moi j'ai mon premier financement pour un projet que j'ai eu, j'ai dans un train. Un train, Mabin Casa Orbat. C'est comme d'accueillir dans les films, hein, dans, dans, dans les films. Parce que les gens te disent ah oh, ou Kensh, punch Kensh. pour anecdote, il y a 8-9 ans donc euh, il, y a, il y a quelques années, je suis dans un train à Casaport, Il y avait deux personnes devant moi qui parlaient anglais. Deux personnes qui parlaient anglais. Anna euh, j'aime bien l'anglais, donc le train c'est la conversation, d'une manière très très simple. Et il s'est avéré que les deux personnes, ils faisaient partie d'une fondation américaine, venait au Maroc euh, pour voir des projets pour voir ce qu'ils voulaient faire. Ça fait Tsahbna. ils m'ont invité à dîner. Une semaine après, une des personnes qui était d'origine marocaine, je l'ai invité à un événement. C'est la première fois que je vois des Marocains qui sont ouverts, qui parlent anglais, qui veulent faire des choses en action. Et grâce à eux, j'ai un chèque de 25 000 dollars directement. Alors, le point commun de la histoire a dit, c'était que le message a envoyé le message d'espoir. le message positif de Kouchera du Kounizien? Là, c'est il a de me dire à dire. Et si tu es euh, vraiment, on va rajouter, rajouter ça à la question de la résilience, si tu es dédié, parce que beaucoup d'entrepreneurs, c'est une des grosses erreurs. Si tu n'es pas focus, peut-être moi je vais résumer le conseil sur le focus, si tu n'es pas focus sur ta mission dès le départ, H24. N'attends pas que ta mission chine râle, parce que ça ne va, ça, ça va pas arriver. Et j'aimerais aussi, un des secrets de réussite des de entrepreneurs, ils ne croient pas à la chance. Là où beaucoup de M. Lambda croient à la chance. L'entrepreneur qui croit à la chance, elle a une seule et unique définition. C'est que je suis mm -hmm. hyper, super, méga, moins bien préparé. Et il se trouve que des fois, j'ai une opportunité en face, je la saisis. Et c'est ça et que j'ai besoin d'être chanceux. Alors que nous, je suis on prêt le à la saisir. À Pardon je, je suis prêt à la saisir. Et c'est ça, je suis prêt à la saisir, bien sûr. Et, et nous, Alors, une on fois, fait, qu'elle se de manière différente. Qu'elle fait moi ouais mais. Je n'ai pas la chance d'être née avec une cuillère en or dans la bouche. Je n'ai pas la chance d'avoir eu des parents qui vont faire euh, euh, les études qu'il faut. Je n'ai pas la chance parce que je n'ai pas eu le coup de piston. Je n'ai pas la chance parce que je n'ai pas eu euh, un diplôme qui sort du grand... Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. La chance, vous la construisez avec ces deux choses. Vous ah. êtes hyper, super bien préparé. Vous êtes à l'affût de toutes les opportunités. Et quand elles se préparent, vous courez pour aller les arracher. Céline il y a une anecdote. différence entre un entrepreneur qui, qui a l'amiac, qui en veut et qui se débrouille bien et un autre qui dit ouais, ouais, je... ah. C'est une anecdote personnelle. Anna, il y a dix ans, j'ai pris, euh, pris une décision, j'ai fait trois décisions. La première, ne jamais faire quelque chose que je n'aime pas. La deuxième, ne jamais faire quelque chose qui ne trouve pas utile. Et troisième, ne jamais faire quelque chose pour quelqu'un. Alors, quand j'ai pris uh, de la décision à l'époque, j'étais dans une grande mutation. Ne jamais faire quelque chose pour quelqu'un, pour que ce ne soit pas ambigu dans la tête des gens. quest que bah, Bosser pour quelqu'un. Quelqu ah, non, quel voilà. non, non. Ah. dans ce cas-là, moi, j'aurais formulé différemment ne pas aller travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ah, en fair enough. D'accord. À l'époque, à l'époque, je travaillais dans une grande multinationale, euh, euh, je l'ai atteint ma vie, je me rappelle mes amis de l'époque. Cool, t'es t'sais, je ne sais pas Ouah, je n'ai pas mal, quoi, ou je suis Mais moi, honnêtement, je me sentais pas très bien parce que je, moi, j'aime bien travailler avec les gens pour le bien commun. Et ça, c'est un truc pour moi. Et donc, de fur et donc de, de, à fur et à mesure je commençais à, à me créer un parcours euh, qui est focalisé sur cette question d'impact qui me donne toute la possibilité de rester chez moi quand je veux chez moi de voyager de faire le tour du monde de rencontrer des gens et surtout de pouvoir travailler avec des milliers des milliers des, des, des, des milliers de gens pas dans l'idée de ah euh, c'est bien travailler euh, on, euh, on va bosser non est-ce que si tu as un besoin tu as un problème bah je m'arrête à ce qu'on pour pouvoir l'améliorer parce que si tu ne l'améliores pas tout seul, personne ne va le faire à ta place. C'est clair. Alors, il euh, y a, a Ravi qui a dit euh, Moi, mon gros problème, c'est que euh, j'entame je, mal euh, ma semaine mmh. en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, quel est le, le, le conseil ou l'astuce ou la stratégie que tu pourrais lui donner Comment organiser sa semaine, mais dès le dimanche Anne, bon, ce que je fais, moi, j'ai moi, des objectifs des livrables. Je raisonne par livrable. Mm -hmm. Andy de la semaine, a de la signature, a de le livrable. Bah, Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir le, le mettre en place Est-ce que c'est des choses que je fais tout seul Est-ce que c'est des réunions que j'ai planifiées et, et chacun, en fait, chacun sa discipline. Il y a des gens, ils ont besoin d'un emploi du temps. C'est-à-dire, il a besoin de se dire, Anna, de, de, je fais une routine de 8h à 10h. Euh, je lis mes mails de 10h à Amman euh, je, je commence à rédiger et l'important c'est qu'il faut qu'elle se fasse sa propre routine et, ce que, et comment elle, elle fonctionne alors si tu fonctionnes par deadline, ben mets toi des deadlines si tu fonctionnes par calendrier, mets-toi des calendriers. Si tu fonctionnes par push, c'est-à-dire que des gens te disent, yallah, deal deal", bah, fais des body systems des gens, euh, qui vont te dire, euh, yallah, salam je dit, Mais l'important, c'est que chacun doit connaître son rythme et ne pas se dire, en fait, pour moi, l'erreur ici, c'est de calquer le rythme des autres. De dire, ah, hada, il se réveille chaque jour, qui dit le yoga, qui dit il fonctionne, il est, il est, optimal. Moi, je suis pas fait ça, je fais pas ça, je suis un loser. Attention. Chaque, la fameuse chacun son rythme, là c'est vraiment chacun son rythme. Et puis et son ne pouvoir jamais se comparer à personne surtout. Jamais, jamais, jamais. C'est la meilleure manière d'échouer. Parce qu'on ah. est unique à commencer par nos empreintes <rire> de doigts. <rire> Mais on peut se comparer, on peut se comparer aux objectifs et aux résultats. Oui. Mais pas aux moyens. Oui. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire Agnès, c'est <coughs> beaucoup de gens s'arrêtent aux actions. Et je pense que c'est ça la grosse erreur des entrepreneurs ou des personnes qui sont dans la il productivité. Ils s'arrêtent aux actions au lieu de livrables. Il y a une grosse différence entre les actions que j'ai ah, faites hein. aujourd'hui et les livrables que j'ai obtenus. C'est mmh. deux mondes là à la près. Vous pouvez avoir fait une, un milliard d'actions et vous sentir ah. quand même pas productif parce que concrètement un livrable, un livrable c'est ça, ça c'est un livrable un mail safe une stratégie que j'ai pondue euh, euh, j'en sais, sais rien mais tout ce qui est palpable livrable, mais tout ce qui est pas livrable euh, mm. les gens s'arrêtent aux actions, donc quand vous allez commencer à noter vos plannings de la semaine, ne notez pas les actions ça sert à rien notez les <rire> livrable mais si, Alors, je vais contacter Flen et je vais faire Fleten non non non le livrable ré rédiger et envoyer les cinq mails euh, faire les le, créer les cinq process des trucs mich euh, faire euh, j'en sais rien tourner cette vidéo de trois minutes etc., etc etc au lieu de mettre juste les actions de finir tel tel euh, j'en sais rien moi, tel chapitre ou là non non non il faut que vraiment vous mettiez ça sous... moi personnellement ça m'a changé ma vie le jour où j'ai commencé à raisonner en livrable à la place d'action, c'est. Analogie, ma vie a changé quand j'ai commencé à raisonner en résultat. Qui va aussi bon, avec bon, le. Bon. Résultat. Résultat. Résultat. Qui va avec le livrable. Je, alors, moi, j'accompagne beaucoup de gens, euh, beaucoup trop, et je me fais toujours critiquer parce que les gens, ils veulent se faire applaudir par rapport à l'effort. Moi, je leur dis l'effort est très bien, mais l'effort, mais qui je ne suis pas ta mère, mais je suis une grande équipe. Le vrai marché ne va pas saluer ton effort. Parce que le marché a dit Qu'est-ce que tu as réalisé Qu'est-ce que tu as fait Et on c'est un changement de paradigme fondamental. C'est même avec vos équipes. Ce n'est pas juste le fait, ouais, vous avez fait a des tâches, vous allez produire bravo. Il a, si on n'arrive pas à produire quelque chose qui est valorisé et valorisable, ça, je me sert mais ça ne sert pas à grand chose. Et donc même dans l'école, même avec les enfants, c'est aussi important de raisonner par livrable. C'est pas juste ah tu as fait des devoir' mais de la, la, la, la big picture. Parce que si les gens comprennent la big picture, ils peuvent. On va revenir au live de tout à l'heure. Ça facilite aussi la motivation et l'implication des gens pour réaliser et mettre en place ce projet. C'est clair. Écoute, euh, notre live arrive euh, à son terme. Ça a été hyper-méga court. Malheureusement, c'est passé trop vite, tellement c'était intéressant. Euh, Est-ce que tu aimerais rajouter un petit message, un petit message de fin, euh, euh, surtout par rapport au, au, au, aux gens euh, post-Covid, comment ils pourraient, euh, on pourrait leur donner du punch par rapport à ce qui les attend bah, bah, Je pense que peut-être un, un message qu'on n'a pas, pas, qu pas mis en valeur, c'est la question de la santé mentale c'est vrai qu'on est en train de dire qu'il faut faire, il faut faire, il faut se bouger mais on n'est pas à la place, on n'est pas à votre place chacun a sa santé mentale chacun a ses éléments de motivation, comme on a dit il faut raisonner en livrable et raisonner aussi avec vos motivations, trouvez qu'est-ce qui vous motive, trouvez qu'est-ce qui vous donne de l'énergie parce que si vous n'avez pas d'énergie vous n'allez rien à faire et le temps c'est une énergie non renouvelable oui. Et donc? Pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Et donc, le temps, c'est une énergie renouvelable. Donc, le temps que quelqu'un vous donne, c'est une partie de sa vie. Et le temps que vous donnez soit à une activité, à quelque chose, c'est une partie de votre vie. Donc, valorisez.